Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière. Il y a 15 jours, je vous ai parlé de mon envie de faire une expérience. Et bien voilà, nous y sommes. Et pour entrer dans le vif du sujet, je dois d'abord vous avouer un de mes vices. Je suis fumeuse. Je me suis dit, fumer est un comportement. Et si c'est un comportement, alors on devrait pouvoir le modifier. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Mais je vais prendre le temps de vous expliquer ma démarche et je vais vivre avec vous chaque étape. D'ailleurs, vous pourrez m'aider, vous allez voir. Sans refaire une présentation de l'ABA, je rappelle juste que pour modifier un comportement, il faut prendre en compte l'antécédent, ce qui s'est passé juste avant, et la conséquence, ce qui s'est passé juste après. N'hésitez pas à revoir la vidéo sur la présentation de l'ABA, si vous avez besoin. Alors dans mon cas, lorsque je fume, l'antécédent peut être mon café du matin, une discussion, un apéro, si je suis fatiguée, le repas, l'ennui, les prises de tête, etc. Ces situations vont souvent être les déclencheurs de mon comportement fumé. Quant aux conséquences, elles sont immédiates. Les centres de plaisir du cerveau sont stimulés par la cigarette, j'ai l'impression que ça me calme, etc. Comme la conséquence est immédiate et positive, bah ça renforce mon comportement addictif. Et encore là, je ne parle même pas de la dépendance à la nicotine. Maintenant, je vais vous dire comment je vais procéder. Tout d'abord, j'ai commencé par faire ce que l'on appelle une ligne de base. C'est une sorte d'état des lieux qui va me fournir des données sur les moments où je suis la plus susceptible de fumer. Pour cette ligne de base, je fais comme d'habitude, je ne fais pas d'efforts particuliers et ce pour avoir les données les plus objectives possibles. Déjà, le fait de m'auto-évaluer amène forcément des biais, alors on évite d'en rajouter. Donc pendant trois jours, j'ai noté l'heure à laquelle je fumais en mentionnant chaque fois le contexte dans lequel j'étais juste avant d'allumer ma cigarette. Et voilà ce que j'ai pu recueillir. Je fume en moyenne 21 cigarettes par jour. 18% d'entre elles sont fumées lorsque je bois un café, 53% lorsque je discute 18% quand je m'ennuie ou quand je suis fatiguée, et 18% que j'ai catégorisé dans autre clope réflexe, après une balade, avant de monter en voiture, etc. En ABA, pour modifier un comportement, il faut susciter la motivation. Pour arrêter de fumer, c'est pareil. Alors, je me suis fait une liste des différentes motivations que je pouvais avoir, comme euh, améliorer ma voix pour le chant, ne plus tousser. Surtout en période de Covid, les gens ils te regardent un petit peu dans la rue alors que c'est juste la cigarette, mais bon. Euh, m'éviter un cancer, faire des économies, etc. Tout ça, c'est ma grande motivation première, à savoir les bénéfices de l'arrêt du tabac. Elle est primordiale, ok, mais on va quand même essayer de l'aider un peu. Il me faut donc une autre source de motivation, plus concrète, plus immédiate, et c'est là qu'intervient le renforcement positif. Il me faudra des renforçateurs. Et là, je me suis basée sur deux types de renforçateurs, les tangibles, et le renforcement social. Pour les tangibles, je me suis acheté trois cadeaux et j'ai demandé à mon compagnon de m'en acheter deux autres. Coup de bol, il a bien voulu. Je l'ai intégré au processus pour ajouter le plaisir de la surprise, car je ne sais pas du tout ce qu'il a prévu. Et voilà comment ça va se passer. Le premier jour sans tabac, après une journée entière sans fumée, je recevrai mon premier cadeau, celui que je me suis acheté. Pour l'instant, c'est mon compagnon qui en est le gardien et il me le donnera que si j'ai passé une journée complète sans tabac. Le deuxième jour sans tabac, le deuxième cadeau. Le troisième jour, le troisième cadeau. Les trois premiers jours vont être très difficiles, pour moi en tous les cas. Donc je voulais particulièrement renforcer le démarrage. Puis on va ajouter une variable. La première semaine sans tabac, je recevrai le premier cadeau que mon compagnon m'a acheté pour moi. La fin de la deuxième semaine sans tabac, le deuxième cadeau que lui m'a prévu. Et enfin, je me réserve un énorme cadeau pour la fin du premier mois, mais un truc canon, genre un voyage ou vraiment quelque chose de fort pour marquer le coup. Parce qu'en fait, j'ai déjà arrêté de fumer et je sais que pour ma part, si je passe le cap du premier mois, la suite est déjà beaucoup moins coûteuse et euh, pour moi, le plus dur sera déjà passé en fait. Donc ça, c'est pour les renforçateurs tangibles. Mais je vais aussi avoir besoin de renforcement social. Et c'est là que vous rentrez en jeu. Chaque commentaire sympa que vous allez me laisser va agir comme un renforçateur social. Et plus il y aura de commentaires, d'abonnements, de pouces bleus, et plus je vais être motivée pour continuer. Donc, n'hésitez pas à participer. Je vous promets, ça compte. Et là, pour le coup, j'ai besoin de vous. Donc, ben bah voilà. En postant cette vidéo, je ne peux plus faire marche arrière. Et lundi, je démarre. Je vous tiendrai au courant régulièrement dans des petites pastilles que je publierai aléatoirement, en plus des vidéos que je publie normalement tous les 15 jours. Et n'oubliez pas, sur ce coup-là, vous êtes mes renforçateurs. Alors je compte sur vous et souhaitez-moi bonne route